Bonjour a tous. hola, disculpen la tardanza, es, eh, las personas que hacen la comunicación estaban en un evento y acaban de terminar, así que les pedimos disculpas por, por la tardanza, ya estamos en vivo eh, Para los que tuvieron paciencia y están todavía, disculpen por favor eh, bonjour, bonjour. espero que todavía estén conectados Bueno, los que escuchan las sirenas acuerden que yo lado doy una avenida. bonjour, bonjour ah, la la, Katia, Brenda bonjour, Mari, Diana Luz Marina Uf, bonjour, bonjour bonjour Boris bonjour Hugo bon, j'espère que vous allez bien encore une fois, désolé de, du retard. Je suis vraiment désolé. Bon, c'était l'organisation, ça arrive des fois. Bonjour Raphaël, bonjour Luz Dani. Donc, on commence. Comencemos parce que nous un petit peu de retard. No? Bonjour Patricia, bonjour marie Eugenia, bonjour Judith, bonjour. Donc, comme d'habitude... La, la direction de notre blog, l'adresse de notre blog, c'est curso de cnublogspotcom et notre Moodle c'est linkaid.fr/slash français avec un C normal, hein? attention. Euh, Aujourd'hui, c'est la séance numéro 32, séance 32, semaine 16 sur 24. Ok? Uh, como de habitual, el martes es Alejandra, el jueves es yo. Y recuerden que los cursos quedan grabados para que los vuelvan a consultar. Ok, ok. Important, muy importante. A partir de la próxima semana, changement de hora. ¿Por qué? Porque este fin de semana en Europa cambiamos de hora es decir que ya no estamos a 7 horas de Colombia sino que vamos a estar a seis horas vamos a perder bueno, vamos nosotros los que vivimos acá vamos a ganar una hora de sueño pero bueno, con respecto a Colombia vamos a perder una hora entonces lo que decidimos con el consulado fue que uh, vamos a cambiar de hora pero para no afectar a los colombianos que nos ven solo vamos a cambiar Media hora, es decir, que para los que están en Francia, a partir del martes las clases van a ser a las 18:30, es decir, a las seis y media de la tarde. Para los que están en Colombia, así no será una hora de diferencia, sino solo media hora. Por eso lo hicimos para no afectar a todo el mundo, hicimos una especie de compromiso. Y entonces, a partir del martes, en Francia, Las clases van a ser a las 18.30. ¿Ok? Y en Colombia van a ser, van, aquí va a ser una media hora más temprano, pero en Colombia va a ser media hora más tarde. Por lo que les dije, vamos a cambiar de hora, vamos a pasar a la hora de invierno, que es, eh, es la hora normal de Francia, aunque solo dure cinco meses, y eh, salimos de la hora de verano, que era... Eh, GMT más 2, vamos a volver a GMT más 1. Entonces, bonjour, bonjour, Lady, Joan, Héctor, Patricia, María Eugenia, Judith, Luz Dani, no sé quién más. Uh, no, Luz Marina, en Colombia va a ser 12 y media, porque como vamos a perder una hora, entonces ya no vamos a estar a 7 horas como ahora, sino que vamos a estar a 6 horas. ¿Ok? Lo que significa que cuando en Colombia son las 12 del día, en Francia no van a ser las 7 como hoy, sino que van a ser las 6. Por eso lo que hicimos fue, en Francia lo hacemos media hora más temprano, pero en Colombia es media hora más tarde, por el efecto de cambio de hora, porque en Colombia no cambiamos de hora, ¿ok? Entonces, por eso, eso genera un montón de problemas a todo el mundo. Entonces, por eso les digo, eh, recuerden que vamos a cambiar de hora. Es muy importante, ¿ok? Para que los que están en Francia no pierdan media hora de clase y los que están en Colombia no se digan que la clase está tardando, sino que va a empezar con media hora de diferencia. ¿Ok? Bueno. Très clair, ça On continue le thème qu'on avait commencé on va faire des révisions des thèmes pour des réexplications explications et on va... Euh, je vais expliquer des trucs que vous me dites je n'ai pas compris ou pour moi ce n'est pas très clair et du coup ça c'est l'idée ok donc je vous rappelle ce que nous avions vu comme thème nous avons vu parler les habitudes dire leur l'africaine vous l'avez déjà fait avec Alejandro esto ya lo hicieron Alejandra Parler des activités quotidiennes fait avec Alejandro. Euh, faire les courses catégories d'animaux, les contenants le a euh, manger en France, a hacer hoy préparer une recette une recette l'imperatif euh, faire du shopping les vêtements les couleurs on va a faire hoy euh, les goûts no creo que le alcancemos a ver entonces no lo préparé porque me parece que hay mucho tema euh, les vacances le futur proche, ya lo vieron con Alejandra y le verbe faire de, jouer deux, jouer apprendre, essayer ya le vieron con Alejandra, ok entonces, hoy vamos a hacer la segunda parte de la révision que, no, que habíamos empezado con Alejandra y uh, recuerden, pregúntenme todo lo que no esté claro esta clase es una revisión y si tengo que volver a explicar vuelvo a explicar ¿okay? porque la idea es que entiendan y me hacen las preguntas que necesitan ¿ok? Bueno, Joan, ¿cómo te esa ¿Cómo te va ¿Cómo va, Me bien, merci Espero que tú vas bien también alors, bonjour Carlos, bonjour Thibaut, Anna, bonjour Aleida. Ok, donc, on va entrer en matière. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui Nous avons une vidéo sur les habitudes alimentaires des Français. Ok Donc, on va voir la vidéo. Longtemps croqué en béret avec une baguette ah, sous le bras... excusez-moi, petit, petit problème d'ordre d'apparition de, des éléments. Donc, qu qu'est-ce qu que nous allons faire Nous allons regarder la vidéo, ok Après avoir regardé la vidéo, euh, vous allez répondre. Quels sont les chiffres que vous retenez pour certains trucs La consommation de viande quelle est la viande, etc. Oui, la quantité. Ok Vous allez me dire aussi Quelle est la viande préférée des Français Ok Quels sont les légumes préférés des Français Et quel est le fruit préféré des Français Ok. Donc, rappelez-vous quelques chiffres. Rappelez-vous, chiffres, c'est numéro un, Quelques numéros. Euh, quelle est la viande préférée des Français Rappelez que la viande, c'est un produit carnique. en disant, oui, la carne. Quel est le légume et quel est le fruit préféré des Français Ok. Donc, longtemps croqué en béret avec une baguette sous le bras, la caricature du Français a un peu jeune on consomme presque deux fois moins de pain qu'il y a 40 ans. On en grignote 130 grammes par jour, soit une demi-baguette. Et pour la compagnie, il faut bien du fromage. En la matière, les Français restent champions du monde. 26 kg par an, on savoure l'équivalent d'une centaine de camemberts. Dans l'Hexagone, c'est donc plutôt fromage et dessert. En moyenne, 2000 yaourts et autres crèmes dessert engloutis chaque année. Le lait, lui, est pourtant à la peine. Le Français en consomme trois fois moins qu'un Irlandais. Le régime alimentaire a changé en un demi-siècle. Les Français sont moins carnassiers. 86 kg de viande par an, ça baisse. Le porc est numéro un. Chaque Français dévore l'équivalent de 500 tranches de jambon et 40 côtes de porc. Ou encore l'équivalent de 110 cuisses de poulet par an. Mais la viande rouge, elle a perdu des couleurs. Le bœuf est troisième, 24 kg par an très demandée, la viande hachée, car simple à préparer. Les plats cuisinés ayant la cote, les légumes frais l'ont un peu moins. Si les Français gardent la patate comme légume préféré, ils en consomment quand même 43 kg de moins qu'il y a 40 ans. Les fruits, eux, sont en vogue. La fraise est la préférée, suivie de la pomme et de la banane. Le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » porte donc un peu ses fruits. Seule ombre au tableau, la consommation de boissons sucrées, elle progresse. Et pour le régime, c'est pas top. Ok. Yo sé que es un, hein? un poco rápido, yo lo sé. Yo sé que es un poco rápido, pero vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Alors, euh, tac tac. Donc, ¿Qué chiffre avez-vous retenu? ¿ok? Por ahora era solamente la primera, la primera visionario. Vamos a ver información que vieron escrita de que. Más o menos pueden, pueden ir, ir pensando. ¿Qué información de la que vieron escrita retuvieron? Números, recuerden, números. Los números los pasamos por, por en, en la pantalla, así que los vieron. ¿no? Alors, je vous lis, los leo. Racontez-moi quel numéro vous avez, vous, avez vous avez pris vous avez saisi. Maleja dit 43 kilos de papa al año. Hmm. Van quoi? Pero no me digan los números solos, díganme qué. Por ejemplo, Maleja me dit 43 kilos de papas. 110 poulets mm -hmm. 86 kg de porc 110 pièces de poulet 500 g de porc de verdad 500 g Raphaël me dice fraise premier Ah Raphaël, pero en espagnol mm. Ok, vamos a volverlo a ver. Voy a ver si puedo ponerlo en una velocidad más... A ver, vamos a ver. Vamos a ver si entrando... Ah. Vamos a ver si poniendo el video directamente en YouTube. Ah, vamos a ver qué puedo hacer. Ah, en YouTube, ¿qué puedo modificar? Eh, desafortunadamente no puedo modificar la velocidad. Estuve mirando y no puedo. Ok. Vamos a revoir la video. Recuerden, vamos a volver a ver el video. Lo primero, díganme los chiffres. Ok. Les chiffres, Me importantes. ¿Chiffres de qué. No me digan el número solito. Díganme el número de qué. Ok. Vous allez me dire le chiffre plus les chiffres de quoi ça représente par exemple kilo de fromage euh, par exemple on me disait 110 pièces de poulet très bien euh, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autres 86 de, kg de porc on va voir ok je veux que me digan le numéro i de numéro de qu'est ce numéro que, que, es que représente ok on y va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 OK, donc, qu'est-ce que vous avez retenu? 130 g de pain par jour, l'équivalent d'une demi-baguette. OK, ça c'est la consommation de pain. 130 g de pain par jour, c'est beaucoup quand même. Entonces, une demi baguette. Saben que la baguette es el pan estándar. Es muy estándar ojo porque en Francia es una cuestión muy seria, está reglamentado lo que se puede llamar una baguette. no no puede llamar baguette cualquier cosa, ¿eh? OK. Donc je vois au midi par année 2000 dessert 24 kg de viande. La viande préférée des Français, les porcs. Les légumes préférés des Français, la pomme de terre. Les fruits préférés des Français, la fraise. Attention, fraise, c'est F-R-A-I-S-E. Okay? Alors, Johan me dit, centaine de baguettes, 86 kg de viande. Attends, hein, très bien. En général, 86 kg de viande. Samedi, quelque chose de poulet euh, 26 kg de fromage ou kilo, ok, 26 kg, 130 g de pain très bien Luzdani, fraise F-R-A-I-S-E 2 yaourts oh oh Raphaël, un demi kilogramme de pain, non une demi baguette c'est à dire 130 g Ok, 43 kg de pommes de terre, on va voir. C'est es un petit une pequeña... un petit piège, une trampine. Mais si y 43 kg de pommes de terre. Uh, ok, uh, ok, 500 g de porc, on est à 500 kg, attention. Uh, ok, donc... 26 kg de fromage par an champion du monde antes de empezar la classe me comí un pedacito del mejor queso que hay francés, bueno, no es el mejor porque hay muchos que son muy buenos pero uno de los que más me gusta es el comte si les gusta bien bien viejo pff, delicioso le dessert environ 2000 yaourts par an 2000 yaourts par an le français consomme chacun. Attention, un seul français consomme à peu près environ 2000 yaourts par an. Ok. Consommation de lait. ça C'est très difficile. Trois fois moins qu'un Irlandais. es est un concept très français. Les Français comparent tous en veces más ou veces moins. Yo me tuve que adaptar, porque yo no conocía eso. Entonces, veces más es muy fácil. Cuando uno dice trois fois plus, tres veces más, uno multiplica por tres. Pero cuando uno dice trois fois moins, al principio yo me decía, ¿cómo así? O sea, divido, multiplico por tres, pero negativo no entendí. Y era simplemente dividir por tres. Tres veces lo que me... me me confundiera la palabra fois, que es veces. Y una vez para mí es 100%, dos veces es 200%, y uno no puede consumir 300% menos de un 100%. ¿Ok? Entonces, no sé si, si, pero cuando le digan trois fois moins", significa que la cantidad la dividen por tres. ¿Cuánta leche? No dijeron, solo dijeron trois fois moins. ¿Ok? 86 kg de viande en général attention 86 kg de viande en général y compris incluyendo y compris le porc le poulet le bœuf ok en général 86 kg par contre 24 kg de bœuf ok 86 kg de viande en général et 24 kg de toast, de los 86, il y a 24 qui sont du bœuf. Ok? Alors, la viande préférée des Français, on l'avait dit, c'est le porc. Attention, le porc. Ojo, porque en français, Por es la carne y el animal es, uh, uno le puede decir por pero uno le diría más bien cochón. Es como en español, cuando uno dice res y vaca. El animal es la vaca pero la carne es la res. Les franceses consomment environ 500 tranches de jambon. Atención 500 tranches de jambon. De jambon. Les dije, era una, una trampita, no son 500 kilos de carne, que ya dijimos que eran 86 kilos en general. Du porc, les franceses consomment 500 tranches y 40 cotes. 40 costilla, costillas, 40 cotes de porc y 500 tranches. ¿se acuerdan que era tranche? eso lo vimos en clase ¿no? lo vieron con Alejandra además ¿un tranche? ¿que era una tranche? ¿que era un, una tranche? rápido, rápido que tenemos mucho que ver respondan tranche, tranche, tranche très bien Johan Una rebanada, es una lonja, como dice Hugo. Una rebanada, una lonja de jamón. Ojo, porque en Francia, las rebanadas de jamón son finísimas, finísimas, finísimas. Porque aquí no se come el pedazo grande, sino pedacitos super finos, pero muchos pedacitos super finos. O rodajas, como, como dice Rafael, Héctor. ¿Ok? O tajada, como dice Lady. Donc ça C'est la consommation de porc en deuxième position. Il y a le poulet et en troisième position, le bœuf. Attention, quand on parle de poulet, nous avons 110 kg. 110 euh, qu que voilà. Que pièce comme no me acuerdo la palabra en español, uh, como um, muslos, uh, 110 muslos uh, de poulet y en troisième position, posición 24 kilogramos de bœuf, ok? ¿Le légume préféré de francés? Quel est le légume préféré de français? Je sais que je me déjà dit, mais nous sommes voluillement à le voir. Le légume préféré des français? Quel est le légume préféré de français? français? <cười> <cười> <cười> Pardon, ok. <-moi. rire> Très bien, Thibaut, Anna. C'est la pomme de terre ou uh, la patate. La pomme de terre ou uh, la patate. <coughs> es muy curioso porque patate, sabemos de dónde viene, pero la pomme de terre, la pomme de terre, significa literalmente la manzana de tierra. ¿Ok? La consumación es también... Les Français consomment 43 kg de moins qu'il y a 40 ans. En réalité, non nous dijeron cuánto consomment. Solo nous dijeron que consumen menos qu'il y a 40 ans. 43 kg de moins qu'il y a 40 ans. Ok? Donc, la pompe de terre. il y a beaucoup de comme en Colombie. Pero aquí eh, es, es, uno las ve más en el supermercado, uno ve bien las diferentes variedades. Y cuando escuchen la palabra hat, R-A-T-T-E-S, es un tipo de pondéter, de que son chiquiticas. No como la creo porque aquí no existen esas. Ok. Bueno, alors, le fruit perfide français, on avait déjà dit les fruits préférés c'est la fraise attention f-r-a-i-s-e fraise en deuxième place la pomme la pomme euh, et en troisième position la banane au fond. Como les decía, las papas hay muchas variedades, las, la, la poma, las manzanas, hay muchísimas variedades, esas sí las ve uno bastantes, bastantes, bastantes en el supermercado. Uh, Maleja, no entiendo tu pregunta, con la criolla, la criolla es una variedad muy colombiana y no se encuentra aquí, pues uno la encuentra congelada en tiendas colombianas, pero no hay en realidad papa criolla, desafortunadamente. Me hace falta comer papita tierrudita de, de, de chuzo en la calle. Ah, la, la. Ok. Entonces, vamos a ver la video a nuevo y vous allez revoir todas las données que la han Okay, Les voy a volver a poner el video para que vuelvan a ver toda esta información.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 Entonces lo que les decía, le poulet, en France lo consomme son cuisses de poulet. les cuisses, es la... Ah, se me olvidó la palabra, es horrible. La cuisse es la pierna, la... lo que no recuerdo lo que en francés les llaman también pilón. Non, le pilon est. est euh, le muslo, oui. si, comme on dit Mari. Oui, bien, Mari. Le muslo, c'est 110 cuisses de poulet. Vous me hein, espagnol. Ai, ai, ai, 110 cuisses de poulet. Donc, en France, on consomme à peu près l'équivalent de 110 cuisses de poulet. <coughs> ok? Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport... Oh, la, la, la, la, la. Est-ce que vous avez des questions par rapport au vocabulaire, aux quantités, au vocabulaire de fruits, de légumes? Est-ce que vous avez des questions? ¿Tienen preguntas con el vocabulario, con las cantidades? Pas de questions. Très bien. Attention, Johan, pas avec un S. Pas de questions. Très bien. Non, ninguna pregunta. Podemos cambiar de tema. Ah, cuisses et jambes. Cuisses versus jambes. Okay, entonces, uh, tac, tac, tac. La jambe es la, um, es, es la, es, es todo el, el pie, ¿no? porque el pie en Francia es solamente la parte de abajo donde está la la planta, ¿ok? Uh, la jambe es, es toda la, la pierna, ¿ok? ah me perdí, ah estoy buscando aquí la jambe es toda la pierna y la cuisse es solamente el muslo ok, es como dice Mari uh, desde la cadera hasta el pie esa es la jambe ok y el muslo es solamente desde la rodilla hasta la cadera <coughs> ok, très bien Chris uh, pues, Jambe, y como dice, no, pero, uh, Hugo porque el jambón viene de Jambe, y también es la Jambe del porco, ¿ok? Uh, ok, de, de, de Jorge. Uh, bueno, voy, voy a ir en orden de cómo aparece. Mari, uh, como dice plátano? en francés, el plátano el, el plátano verde que hacemos es una banana planta ese es, ese es el ese es el, eh, el plátano en, en, en Medellín le decimos plátano a la banana planta no sé cómo le dicen yo sé que hay partes en las que el plátano de la hispanidad Plátano es una, un banano simplemente, ¿ok? Uh, y si quieres un, un gran banano plantado, aquí no tiene la diferencia en decir como el artón es el grande o uno más pequeño, no, aquí no, no se dice eso, yo solo sé que si es una, un banano plantado, para ellos es todos los plátanos, no importa el tamaño, si quieres decir un, un murrapo, como le decimos en Medellín, al, al banano chiquitico, no sé cómo le dicen en otras ciudades, es un fresine, creo que se llama así. No sé cómo se escribe, fresine ah Fresine Banana. Se escribe, así se escribe el, el, el murrafo. Resine. son súper caros yo los compro una vez cada mil años ok, du de la Jorge eh, dime bien en qué contexto porque si tú me dices cómo se usa, depende de lo que tú quieras usar por ejemplo, si tú dices uh, je mange du de la El apóstrofe de sí, eso es depende de lo que tú quieras decir. Si, por ejemplo, tú dices uh, que comes carne. Recuerda que ah, no sé si es el partitivo lo que tú me preguntas, eso lo vamos a ver. Uh, vamos a ver justo después. Uh, siempre piensa. ¿Qué sigue después? Y según lo que sigue después, puedes decir du si es masculino, de la si es femenino, de el apóstrofe si se comienza por voyer o de si es plural. Recuerda que esa es siempre, siempre la regla. Okay. Vamos, vamos a verlo más tarde. Ok, uh, pregunta, ¿por qué no se comercializan las vísceras del pollo? Uh, no sé la verdad no sabría decirte eso es pura cuestión cultural por ejemplo si vas en la cocina libanesa si sí puedes consumir hígados de pollo que son súper ricos pero en francia puedes conseguir algunos algunas vísceras por ejemplo la les es una víscera de las aves y uh, de la vaca consigues muchas vísceras pero es cocina muy popular no la consigues en cocina refinada sino en cocina popular Por ejemplo, hay una cosa que se llama Landouillet. Landouillet es un, como una salchicha, pero, um, pero hecha con, con uh, mondongo, con el estómago de la vaca. Entonces, si sí lo consigues, pero depende de qué producto compres y depende de qué cocina. Mire, si, si es cocina refinada o si es cocina popular. Por ejemplo, en león consumen muchísimas uh, vísceras. Okay, tac tac tac. Bueno, rápido para terminar, uh, la última uh, mazor que es una dice uh, mazorca. me coges corto. Esa la puedes buscar en el diccionario. Yo sé que la yuca es le manioc. le manioc. Esa es la yuca. Y sé que el aguacate es la boca. Ok. El maíz es, es maíz, pero no es la, la mazorca. Si ¿Sí? ves la diferencia, Edward. La mazorca es el maíz. Eh, no, en la mazorca es el, el objeto donde está el maíz et euh, puis un épi. Alors, un épi de maïs. Ah, si une Un épi de maïs. Ok, très bien. On continue. Donc, là, l'idée, c'est d'utiliser les partitifs. Donc, je veux que vous me disiez du de la de, de ok donc je vous lis ce sont les partitifs recuerde, quand se usan se usan para hablar de choses que, no, que deben ser quantifiées pero de las cuales no tenemos cantidad, por ejemplo en francés uno no come pan Uno come de una cosa y esa cosa la tiene que, como no tenemos una cantidad, uno, uno no come pan, uno come de esa cosa que es el pan, uno come un pedacito, ¿ok? Como no tenemos una cantidad, usamos el eh, partitif. aïe aïe aïe aïe aïe aïe attention nous prenons veo que tienen varias respuestas buenas nous prenons du pain quelle quantité de pain comme je ne sais pas quelle quantité de pain je dis du pain recordez que c'est du, de là es para decir, de esa cosa, yo como una cantidad indeterminada. Porque si uno dijera, une baguette de pain, un baguette es una medida. Es, porque ya vimos que esta medida son 260 gramos. Eso es un baguette. Entonces, si uno no dice cuánto se va a comer, uno dice, je mange du. ¿Por qué du? parce que c'est le pain. OK C'est masculin donc j'ai dit du. Confiture c'est féminin. Du coup, je mange de la confiture. Se avec con cosas comme la comida. Se tiene en cantidad. on ne dit quantos grammes de comida ça va comer. On ne que de esa cosa va comer, OK Donc, on y va rapidement parce qu'on est un peu en retard. Ils prennent du fromage et ah, du lait à la crémerie attention rappelez-vous qu'en français le mot lait est masculin la leche en français est masculine. non est la leche, sino le lait ils prennent du pain et du lait eh, pardon, du fromage et du lait à la crémerie ok vous prenez salade et poisson pour le déjeuner. Ok. Recuerden que esto es con la comida, generalmente. Y los líquidos. Con comida y líquidos. Si esa era la... la como cuando usa un partitivo, piensen... Si van a hablar de comida y de líquidos, piensen en el partitif. Vous allez manger tout le pain du monde, manger du pain. Okay? Donc, vous prenez de la salade et du poisson. Pourquoi? Parce que c'est la salade, c'est le poisson pour le déjeuner. 4 je voudrais ail et épices pour faire un dalle de lentilles si me aleja, es, ellos piensan en, de esa gran cantidad de ese conjunto que es el pan, el pan el pan es un conjunto que es todo lo que se produzca en el mundo por eso se llama partitivo porque ustedes comen una partecita de todo el pan del mundo ¿ok? ¿alor? yo voudrais no los veo, no los veo Nadie responde. ¿Por qué Rafael? Porque hay por voyel, donc, sí, oui, es de la hay. Y epice, es pluriel, donc, des épices Muy bien. Andal, esto es una redundancia, porque en hindi dal significa lentejas. Bueno, no lentejas específicamente, pero es la, la familia de la que hace parte las lentejas. Hein? j'achète framboise pour faire une tarte j'achète framboise très bien des framboises attention je ne bois pas café et ne boit pas eau <coughs> Je ne bois pas café, elle ne boit pas eau. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Veo buenas respuestas. je veo buenas respuestas et non voy a qui? quién. Veo buenas respuestas, pero ojo. Piste, négation. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une négation? ¿Qué es que se pasa cuando hay una negación? Aquí les dije, si piensan, si piensan en comida, piensan en cantidad. Si no tienen la cantidad, usan un partitif. ¿Ok? que. La negación total, rappelez-vous, la negación total, hola, oh, hola. Ah, si sí, c'est une negación c'est de recuerden que la negación es cero cantidad cero cantidad entonces cuando ven una negación ne pas de peu importe peu importe si es singulier pluriel, masculin, féminin pff, rien c'est une negación total y, en el primer caso, es café, donc, con donc, de. En el segundo caso, o, voyelle, donc, de apostrofe. Ojo, recuerden, negación total significa que es cero, cero pollito rayado Cuando tienen cero, es pas de. Y cuando tienen una cantidad que no saben cuál es, Esa es la diferencia. Aquí no saben qué cantidad es. Aquí saben que es absolutamente nada. Por eso tienen el de. ¿Ok? Très bien. ¿Es que vous avez de question? <coughs> recuerden, negación, pas de. Y aquí como empieza por vocal, recuerden que esa regla siempre lo seguirá por todo lado. De devient d'apostrophe Ok? Pas de question Ok, Johan. Les autres, pas de question Ojo rosa, ojo esmeralda, dije négation, négation. négation de des apostrophes. Épices, les épices, par exemple, la cannelle, c'est une épice. Euh, le curry, c'est une autre épice. Le poivre, c'est une autre épice. Là, c'est spécial. Ok, très bien. Ah. Et maintenant, on parle de bouffe. Parlons des comidas. On va préparer une recette. On va préparer une soupe de botternote, crème de coco et curry. Le botternote, c'est un type de courge. Ok, les courges c'est comme pour Halloween. Pour Halloween, Halloween, quel est le la, la, la, la légume de Halloween? Quel est le légume de Halloween? Tengo une pregunta muy pertinente de Byron. Vamos a, a voy a ir al, al tablero anotar, porque c'est une pregunta muy pertinente. Byron me dit. Es correcto decir, ah, ah, va a copiar y pegar la, la pregunta de Byron. Ah, voy a duplicar la diapositiva para que no nos. para no borrar. Esta, esta es la pregunta de Byron. Entonces sería correcto decir, el. ojo, Byron. El Nachetpa de Pis. El Nachetpa de Pis. Est-ce que c'est correct Oui ou non Oui, c'est correct parce que c'est une négation et comme c'est une négation totale, tu dis pas de pis même si c'est pluriel, peu importe même si c'est pluriel, on dit pas de ok n'importe que c'est plural, recordons que c'est une négation totale c'est singular, c'est plural, c'est toujours pas de. Et la variation de apostrophe. Hein? Elle n'achète pas d'épices, c'est totalement correct. Oui. Oui. Ok. Donc, lo que les disais. Euh, pour préparer le, pour la citrouille, c'est en, en français le, la grosse pour Halloween, ok Et les butternuts, je vais vous donner les ingrédients pour six personnes. C'est un type spécifique des citrouilles qui a cette forme. Donc c'est si si ven eh, esto, esa es una citrulla. En mi ciudad le decimos victoria, pero también le dicen calabaza. Eh, voilà. Sean es la misma famille que la citrulla. Potirón o ok. En Halloween, Maleja es una citrulla. Maleja. Negación total significa cantidad igual a cero. No es una negación de, no son 10 kilos, son 5. Eso no es una negación total. ¿Ok? Entonces ahí, je n'achète pas 5 kilos de citrouille. ¿Ok? Cuando dices pas de citrouille, eso es igual a cero. Ni un poquitico, nada. Eso es una cantidad totalmente igual a cero. Por eso digo negación total ok donc voilà une recette de soupe de butternut crème de coco et curry ingrédient pour six personnes ok donc une courge ou une citrouille c'est à peu près synonyme une courge butternut on peut dire un butternut un masculin butternut mais on peut dire aussi une courge butternut ça c'est un type spécifique de citrouille ou de courge hein? c'est un type spécifique de courge il nous faut <coughs> qu'est-ce qu'il nous faut d'autre je <t 'en> crois que la citrouille Creo que es la citrouille, pero yo la he visto así también como courge. Así que no, yo en cocina colombiana no soy muy experto. Aquí he tenido que aprender ciertas palabras y por eso las conozco, pero si no tuviera que cocinar. Entonces, <coughs> ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese legume? Es un oñón rouge. Marionita te de l'ODSIS. Un oignon, attention. Oignon avec un G. Oignon rouge. Il faut une brique de 200 ml de, de lait de coco. Okay? Ça, c'est une brique. Ok, ça c'est une cuillère à soupe de curry. Ok. Attention, Johan, c'est masculin, un oignon. Il nous faut du sel. Et veuillez que ici un use un partitif. Pourquoi Quanta quantité de sal estoy diciendo que tienen que usar Quelle quantité Al gusto. Et quand on dit du sel, c'est le Et un litre d'eau. Attention, du sel, je ne connais pas la quantité. Une brique de 200 ml ou une brique de lait de coco. Ici, je connais la quantité. Une cuillère à soupe de. Une cuillère à soupe de. Je connais la quantité. Un litre d'eau. Vous voyez la différence? Mais la différence, quand je suis un partitif, je ne no sais de quelle quantité je suis en train de parler. Mais ici, je sais. Une brique de 200 ml de lait de coco. Une cuillère <coughs> à soupe de curry. Et un litre d'eau. Ça c'est une quantité, ça c'est une quantité et ça c'est une quantité. Si j'ai une quantité, j'utilise de. Et pour la pour la négation aussi. Si je connais la quantité, parce que la négation signifie cero, entonces donc je, par défaut, connais la quantité. Pour ça, je dis connais la quantité et une négation totale. Pour ça, c'est total parce es que je sais que c'est cero. Et comme je connais, c'est deux. Le sel, comme je ne connais pas la quantité, je dis du. Est-ce que vous voyez la différence? Ven la différencia. Non, c'est si ven la différencia. Ok? Ok, ok, donc, eh, Luz Dani, mira, vuelvo y repito, si ustedes conocen la cantidad de la, la, lo que van a usar, dicen de, une cuillère a soupe, eso es una cantidad, es una unidad, une cuillère à soupe es una unidad, une brique de 200 ml, de Eso es una unidad. Ustedes saben que son mil litros y que es un brick, que es un contenedor. al un litro de Ustedes saben cuánto es un litro de No es una cantidad. Pero la sal, du sel, ça dépend de vous. C'est a votre convenance. Es como, como quieran. Por eso es al gusto. Es como, como a ustedes les guste. Y por eso yo no doy la cantidad porque mi cantidad de sal no es la misma que para ustedes de gusto por eso uno siempre en la recetas dice al gusto es porque cada uno le hace como quiere y por eso como yo no sé esta, en esta receta digo du porque es común ok ustedes le dan echando un poquito mezclan está bien de sal o no le falta sal un poquito y bueno Donc à <coughs> quelle catégorie appartiennent ces ingrédients ok je l'ai dit une réponse j'espère que no gravé. à quelle catégorie appartiennent les ingrédients à <coughs> quelle catégorie d'aliments appartiennent les ingrédients. La courge, butternut et l'oignon. Ya lo vimos c'est des légumes. La brique de lait de coco, c'est quelle catégorie Le lait de coco. Le lait de coco. Ojo que en Europe, en Europe, il n'est no pas légal de dire que c'est de lait de coco parce qu'il n'y a pas de lait de a veces le llaman crème de coco, justamente, pero la gente todavía dice le de coco. Yo todavía lo digo. Donc, Hugo, fui, ¿cómo va? En, en estricto sen, sentido estricto, las, los legumbres son frutas a veces, pero por ejemplo, el botánate es una fruta, pero la, el unión no es una fruta. Es una raíz. Donc, Maleja, très bien. La brique de lait de coco, c'est une boisson. Le curry, c'est quoi le curry? Quelle catégorie d'aliments c'est le curry? Je que estamos... pas sé si on el le temps pour tout ce que j'ai. Que le martes empezamos thème nuevo. Alors, curry, le curry. Ah, très bien. Le curry, c'est une épice. Comme écrit Marie, très bien, tiene a une tilde, mais en français, es, c'est super difficile d'écrire une E majuscule avec accent. Donc, ils ne no l'écrivent pas parce qu'il no, n'y no en a pas sur le clavier français. Je no ne comprends pas pourquoi. Très bien. Attention, Édouard. L'épicerie, c'est le commerce où tu peux acheter des épices. Attention. Le sel. Le sel. Quelle est la catégorie d'aliments du sel? le sel Ah le sel n'est pas une épice. Le sel n'est pas une épice. No non, non, no no no lo no tome sama. Simplemente es para que recuerdes L épicerie est le comercio et épice est le producto, ajá. Ah bah oui, le sel c'est un condiment ou as assaisonnement ou oh, lady. Oh parce assaisonnement est tout est épices et condiment et finalement l'eau ah mais l'eau c'est facile hein? l'eau c'est facile. <coughs> l'eau, l'eau, dans l'eau de l'eau bon, un deux, ah bah ben oui Edouard, c'est une boisson l'eau c'est une boisson très bien, donc comment on va préparer la soupe vous allez utiliser pour ça L'impératif. Attention, ici vous avez le verbe à l'infinitif et vous avez la personne. Vous avez la personne à laquelle vous devez faire l'impératif. OK? Et la même personne va pour la même ligne. Si vous avez la même ligne, le même numéro, c'est la même personne le premier. OK? era pour économiser espacio Para hacer texto suficientemente grande y que no se viera tan feo. <coughs> Donc, première, ça c'est la preparación de la soupe. Ok, veo una primera respuesta. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Quiero ver más respuestas. Ah, très bien, très, très bien, très bien Hugo, très bien pour l'autocorrection, très bien. Ojo, Ana, Tibo Ana, ojo, ojo, ojo, ok. Coupe l'oignon rouge et fais revenir dans un peu d'huile d'olive l'oignon rouge et fait revenir dans un peu d'huile d'olive on conjugue le verbe pour tu, recuerden, verbe du premier groupe, on conjugue le verbe et puis qui me explique la règle pour este. cogemos la primera, la, la seconde personne del singular, la conjugamos, et puis qu'est-ce ¿Por qué cup en E? ¿Por qué termina en E coupe? ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál era la regla? ¿Quién me dice la regla? me dice la regla okay. bueno como no lo he escrito lo voy a decir uno conjuga un conjugue tu y normalmente tu finis en s normalmente mais pour l'impératif et seulement pour l'impératif, on élimine déjà, pour tous les impératifs, on élimine le tu, toujours. Et pour les verbes qui finissent en er, on élimine le s. recuerde. Primero, para el on se elimina el, el pronombre. Entonces, si los que me dicen tu coupes, attention. Et deuxième chose, pour les verbes qui finissent en er, j'élimine le s final. Recuerden que para los verbos que terminan en s, non seulement se conjuga, sino que después se elimina la s. Et pourquoi faire non Pourquoi faire termine en re et non en er. Si bien? Entonces vamos respondiendo la siguiente Veo que yo un peso. Ajoutez avec vous Et mélangez Ok Donc Ajoutez Conjugaison de vous Le litre d'eau Le curry Le sel Et le poivre Ajoute, ajoutez le litre d'eau, le curry, le sel et le poivre, et mélangez. Alguien le responde a Byron que no no me escucha, no sé si ustedes si me escuchan. Bayron, recuerda que puedes verlo en diferido. Donc 3. Ajútez, nous. Ahora, Bayron, ¿tienes algún problema, Bayron? Nosotros sí me escuchan. Ah. Donc ajouter nous, la brique entière de crème de coco en función du goût souhaité quand on dit en fonction du goût désiré, c'est plus ou moins, c'est un peu au goût. Et mélanger le tout, goûter et ajouter du sel ou du curry si nécessaire. Donc, je vois beaucoup de réponses. Ajoutons la brique entière de crème de coco en fonction du goût souhaité y Melangeon. atención dije, dije que la primera rige las siguientes Melangeon. esta era una pequeña trampita porque los verbos que terminan en GE conservan la E para conservar la, la sonoridad, porque si ustedes le quitan esta E, ahí no dice Melanjón sino que dice Melangon. ¿ok? Simplemente una ortografía para conservar la fonética. Melangeon. Ok. Es como ga, ge gi go, gu. Para hacer de ga, a gui, uh, Para hacer de ga, a gui, uh, Le agregamos una, una u en francés para conservar el sonido je. Con... Autre chose que non soit E -I, se conserve la E. Ok? Goûtons et ajoutons du sel ou du curry si nécessaire. <coughs> Attention, partitif. Vean que aquí no dicen quanto. Aquí dicen échele. Échele, quanto? Si nécessaire. Ça, selon vous. Si ¿Sí ven que desde el momento en el que uno no sabe cuánto, uno siempre dice, de la nosotros habíamos dicho una cuchara de curry, pero aquí le están diciendo ajuste. Como es un ajuste, entonces uh, es otro más. No es una cantidad determinada, es como quiera. Ok. Mi mijoter pour tu mijoter ah bah très bien Marie ojo tiboana recuerda primero conjugas luego quitas el tu et comme esos verbos terminan en er quitas también la s pero solamente los verbos que terminan en er donc mijote 15 minutes puis Mix nos han blender, Un blender es una licuadora, ¿ok? Ojo que si está caliente tienen que de abrir la, la, la cosita de arriba para que no no, les, no se aumente la presión. Ya me pasó una vez. Típico niño de mamá que no cocina. Eso ya me pasó. Ok, très bien. Donc, je répète la règle. Repito la règle. Quand vous tienen el imperatif, lo que hacen es cogen la personne con laquelle que quieren conjuguer. Recuerden que en imperatif solo se puede con tu, nous et vous. Ça, ya lo habíamos visto. Para todos simplemente es conjugar y quitar el pronombre. Ya. Salvo para los verbos que terminan en er y para la persona de tu, y solamente si cumple estas dos características, y solamente si las dos están juntas, lo que hacen es, primero, eliminar como con todos el tu, y segundo, pues elimine el es, ¿se claro? <coughs> ok, très bien, ahí tienen para que hagan la receta, Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est -ce clair? Ok. Donc, on change de thème. Recuerden, hágame toutes les preguntas en estos 15 minutes que nous avons. Vamos a ver dos. Vamos a pasar rápidamente con la ropa, ¿ok? Se las voy a mostrar, no les voy a preguntar porque no tenemos mucho tiempo para que me pregunten todo lo que necesiten. Quel tenue de porte Marianne pour l'hiver. Donc, Marianne porte, Marianne porte une, un, un. 2, 3, 4 y 5, ¿ok? ¿Qué porte Mariana? Como no tenemos mucho tiempo les voy a dar la respuesta, pero hagan el ejercicio, traten de acordarse. Ok, veo que ya Johan se acuerda del 3. Entonces, 1, un boné, un boné, es un gorrito. Deux, c'est une écharpe. Une écharpe. Trois, trois c'est un manteau, comme dit euh, Johan. Un manteau. Quatre, oh, Wilma, quatre est plural. uno non nous, de gants, de gants, claro, si los tomas separados es un gant, pero como siempre se usan los dos, y finalmente, de bot, ok, très bien, ups, ops, ups, bueno, ya, ya me dieron una respuesta, se me fue... Una animación. Entonces, ¿Qué color porte Mariana? Ce bonnet y lo que van a hacer es tienen dos cosas para completar. Primero, les déterminants démonstratifs o les, les adjectifs démonstratifs, como ce bonnet écharpe, c'est féminin, manteau, c'est masculin, gants, c'est masculin pluriel, et bottes, c'est féminin pluriel. OK? Donc, ce bonnet est, quelle est la, quelles sont les couleurs du bonnet? Quelles sont les couleurs du bonnet? Alors, ce bonnet est... Ah oui. Voyez vais rapidement. Recuerden que Ce bonnet écharpe, c'est féminin. C'est féminin. Donc, c'est set écharpe. Je me avais oublié l'ordre en qui j'avais mis les animations. Désolé. Set écharpe. Manteau. Manteau. Masculin singulier, ce manteau. Gants, pluriel, gants, ces gants. Et bottes, pluriel, ces bottes. Donc, masculin, masculin singulier, masculin singulier, féminin singulier. Fémi... Non, masculin pluriel, féminin pluriel. Ok? Donc, ce bonnet est bleu, blanc et rouge. Bleu, blanc et rouge, le bonnet. Cette écharpe, mais bien dit, cette écharpe est. Attention, grise. Oh, qu'en français, la palabra grise est féminine. Grise. Ce manteau est vert. Oui, vert olive. Vert. Bayron est super spécifique avec nos colores. Je n'ai pas dit. Ses gants sont beige. Ouais, je dirais beige. Attention, gris est féminin. Gants, c'est féminin, c'est masculin parce que beige, c'est masculin féminin, mais c'est pluriel. Et les bottes sont marron pluriel. Ok. Ok. Este tema no era tan importante para mí. je sais que para ustedes sí, pero porque el tema que viene es muchísimo más importante para mí porque es más complicado este es más de mirar, vocabulario eh, y usarlo ¿eh? pero el próximo <coughs> si je dis ces gants sont rouges es le, le pronom démonstratif que j'utilise pour éviter la répétition de gants gants Recuerden que eso lo hemos visto. El pronombre lo que hace es evitar la repetición. ¿Cuál es el pronombre que evita que repitamos la palabra gants? Aquí. Yo digo, Ses gants son rouges. Por decir, Ses gants si son gris. Ojo. C'est pluriel, gain pluriel, c'est pluriel, gain pluriel. Attention, me están diciendo le singular, je pues je necesito le plural. Ah, très bien, Hugo. Attention, Vilma, c'est lui, está bien si fuera singular, pero estamos hablando de un plural igual María y Hugo por lo menos muy bien por el masculino ojo, estamos hablando del masculino plural ceci, ceci yo utilizo el sí para decir estos que les estoy mostrando ¿eh? ceci son gris ces bottes son cortes c'est botte, attention, bot pluriel, féminin. Comment j'évite de dire botte? Comment j'évite de dire botte? Quel pronom j'utilise? Ah, très bien, Marie, très bien, Byron sont longues donc pluriel masculin pluriel masculin ce ce pluriel féminin celle pluriel attention pluriel ojo johan ojo ojo rosa pluriel pluriel Celles-ci sont longues. Ok? Très bien. Le pantalon de gauche est marron. Bon. Le pantalon de gauche est marron. Comment j'évite de dire le pantalon de droite et vert. Comment j'évite de dire le pantalon à nouveau? Comment évite de dire le pantalon de nouveau? Resposta, respuesta, respuesta. Ah, très bien Byron, très bien Hugo. Celui. Celui parce que c'est le masculin et pantalon c'est singulier donc celui de droite est vert le pantalon de gauche est marron celui de droite est vert très bien la cravate de droite est jaune et bleu il y a sur l'accessoire mais le color dominante est amarillo la cravate de droite est jaune comment j'évite comment j'évite de dire la cravate dans ces cas ah bah très bien Byron, très bien Rosa très bien Hugo celle de gauche celle de gauche est rouge c'est lui c'est masculin singulier celle c'est féminin singulier ok très bien entonces explication recuerden que sont pronombres les pronombres évitent la repetición, por ejemplo, uh, si yo le hablo a Luz y le digo, Luz Marina, ¿cómo estás? Y si voy a seguirle hablando a Luz Marina, yo no le voy a decir Luz Marina cada vez. Luz Marina, ¿cómo estás? Uh, Luz Marina, ¿trabajas o estudias? No, no te estoy echando el perro, Luz Marina, <risa> simplemente para un ejemplo. Entonces, para evitar decir Luz Marina todo el tiempo, yo digo tú. Y en español sobreentendemos solo con el verbo. Pero siempre es tú. Por eso es un pronombre personal, porque me refiero a Luz Marina. Con las cosas yo también puedo, uh, o con otras personas, cuando estamos hablando de cosas y personas, de terceras personas, lo que hacemos es utilizar celui pour éviter répétir, répéter, évite la répétition, évite la répétition de quelque chose qui est masculin singulier, ok Celui, pardon, celle, pareil, mais pour féminin singulier, ok je je n'aurais pas dire. Ah oui, Sergio, je ne tengo nada masculino y plural en este momento. Les ordinateurs, les ordinateurs sont utiles. Les ordinateurs de la marque tel sont plus durables que les ordinateurs de la marque tel. Si, bien, si yo empiezo a decir les ordinateurs, les ordinateurs, les ordinateurs, oh, se me va a inflar la cabeza. Entonces, ¿qué digo? Les ordinateurs son útiles. ¿Ok? Y yo puedo decir, ¿qué es que ce les ordinateurs de la marca X son très euh, durable. Ok. Pour éviter les ordinateurs, les ordinateurs, les ordinateurs. On on dit ça. Et ojo, je peux dire les enfants de Luz Marina sont euh, petits. Y resulta que nos marina tiene dos. Entonces yo puedo decir: Celui qui a neuf ans s'appelle, digamos, euh, David. Que soy yo. ¿Ok? ¿Qué hice? De un plural, les enfants, norm normalmente, on dirait ceux yo ojo que se es uh, masculino y se es femenino, ¿ok? Para los plurales. Si yo digo, celui quiere le vamos a David, y yo puedo sacar un femenino de un masculino plural, porque saben que gramaticalmente el se es, uh, les enfants es los dos, ¿ok? Entonces yo puedo decir, resulta que los Marina tiene un niño y una niña. Entonces yo puedo decir, cella, kia, setón, SAPELA, vamos a, uh, a escoger un nombre, silvia, el primer nombre que veo, silvia. Entonces vean que uno cuando tiene esos pronombres, uno puede sacar singulares y de un masculino puede haber un, sin, uh, un femenino o un masculino singular, incluso plurales dentro de plurales. Es lo mismo que pasa, los hijos de Luz Marina son pequeños. El que, en español decimos el que, tiene nueve años, se llama David, y la que tiene siete años, se llama Silvia. Entonces, si ven, les enfants es los hijos. Eso, Hugo, eso lo, vemos, lo vimos en las primeras clases, Hugo. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de cosas, es primera chose éviter la répétition, ok éviter la répétition. et segundo, non est parce que quelque chose est plural que vous ne no pouvez pas singulares a à partir de là c'est à si vous voulez dire les transportes en Paris eh, les transports en France sont très variés Entonces, les de Paris ceux de Paris, les transports en France sont très variés, ceux de Paris sont chaotiques eh, de ahí sacamos un grupo y dentro del transporte se eh, lui con para ir a Versailles es rápido entonces el transporte los transportes en general los de París que era un grupo de los transportes en general podemos decir el que utilizo yo para ir a Versailles si ¿Sí ven que hice un grupo grande Saqué un grupo más pequeño y luego saqué un singular. Y en español hacemos lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, están diciendo una cosa grande, los transportes, los de París, los transportes de París, y el qué es el transporte que yo utilizo. Y se puede hacer igual en francés. Es que vous avez d'autres questions. Simplemente, dos preguntas que me habían quedado y terminamos porque ya, ya estamos pasando cis, cuando está solito decimos cis, pero si yo lo acompaño de algo, si persona, es una regla de fonética que dice que el número 6 y el número 10, solitos se dicen cis, dis, pero si están acompañados se dicen si di, por eso yo no pronuncio, yo pronuncio cis, pero yo digo si persona, Okay? Y segundo, si y la, cuando yo utilizo si y la, es porque estoy mostrando dos cosas. Euh, le papier, ce papier-ci es grand, ce papier-là es petit. ¿Sí ven. Ce papier-ci es grand, ce papier-là es petit. En principio hay una noción de sí si es cerquita y la es lejos. Pero en este sentido, cuando yo estoy mostrando varias cosas, en francés uno puede decir sí si para el primero y la para el segundo. Aunque no puede invertirlos si y puedo usar el mismo para los dos. Pero por lógica, lo más normal es sí si primero, la segundo. Y que en este caso, cuando yo digo... Segans eh, son rouge, cuando digo Segans son rouge, es como si estuviera usando el sí, y cuando digo Segans eh, sí, es como si estuviera usando el segundo. En este caso yo utilizo el mismo, ¿eh? pero si ven, es simplemente una variación que me dice, de lo primero que le hablé, le les estoy hablando de otra cosa que es, pertenece a la misma categoría. Ok, es simplemente para decir pour montrer des options. Bon, merci beaucoup. La classe est finie. Alors, on se voit mardi. Rappelez-vous, recuerden que le martes nous changeons de hora. 6h30 pour Francia, 2 h 30 pour Colombia. OK? Bon, merci beaucoup. Et à jeudi pour moi, à mardi avec Alejandra. Salut.